Oh, seconde grande émission en direct du Congrès euh, du Parti communiste français. On est toujours à Marseille sous un grand soleil au Palais du Pharaon et ça fait des heures de longues heures de travail et de débat démocratique sur notre texte d'orientation politique. Les communistes sont très concentrés, j'en ai deux à côté de moi et on va parler du Congrès avec eux. Je suis très content de, euh, de les retrouver ici à Marseille. Il s'agit de Yann Brossa, porte-parole du Parti. Salut Yann. Bonsoir Julia et de Léon Desfontaines, qui est le responsable du MJCF. Salut Léon. Salut Julia. Bon, alors, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais vous poser des questions directes, et j'attends de vous que vous donniez des réponses directes. On a entendu, euh, on entend parler jours heureux, jours heureux, jours heureux, partout pendant la présidentielle. Fabien, dans son intervention, a dit euh, qu'il voulait euh, gouverner, que notre objectif, c'était d'accéder au gouvernement. Euh, on n'est pas un peu hors sol non, Quelle je drogue pense. ont pris les communistes non, <rire> je, je, pense, je pense que c'est le contraire. Les, les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise tous les matins que la vie est difficile. Ils le savent. Et ils sont payés pour le savoir, ils voient tous les jours les difficultés auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés, euh, l'augmentation des prix dans tous les domaines, euh, la réforme des retraites, bref, tout ça, ils le savent. La question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'il est possible de faire autrement Ce que nous, disons, nous, c'est notre postulat de départ, c'est qu'il est possible de vivre heureux et qu'il est possible de mettre en place des réformes heureuses, qu'il est possible de tourner la page de ces années de sinistrose qu'on a connues, de ces décennies qu'on qu a connues. Et il est temps de tourner cette page-là. Et d'ailleurs, euh, il y a dans notre pays des moyens, des moyens financiers qui permettraient de fonctionner tout autrement euh, et de répondre aux besoins de la grande majorité de la population. Donc oui, les jours heureux sont possibles. Et si ça a été possible en 1945, alors que la France était un pays ruiné et qu'on sortait de la guerre, c'est possible aujourd'hui et c'est possible pour les années à venir. Léon, moi j'ai une question. Il y a un débat stratégique. J'entends ce que tu dis, euh, Yann, mais il y a un débat. Il y a une partie de la gauche qui pense qu'elle doit incarner la colère, la colère sociale qui se fait entendre dans les mou le mouvement social, mais la colère aussi des gens dans leur quotidien. Et nous, au Parti communiste, on fait un choix qui est radicalement différent. Est-ce que euh, c'est la stratégie payante — Bien sûr qu'il y a une colère profonde dans notre pays. Cette colère, elle est souvent froide, d'ailleurs. Elle s'exprime pas nécessairement de manière violente dans la rue. Et bien évidemment, cette colère, certes, il faut l'organiser. Elle s'organise aujourd'hui dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des perspectives politiques. Et aujourd'hui, on a des discours d'une partie non négligeable de, de, des autres partis de gauche, très catastrophistes vis-à-vis -vis de la société et qui ne se contentent que d'accompagner cette colère sans y mettre aucune perspective... Et alors, tout simplement, il n'y a, à ce moment-là, aucune débouchée possible. Et nous, on a besoin, au contraire, de porter un message d'espoir en disant que, justement, face à ces années de misère, face à ces politiques libérales qui visent à nous mettre en concurrence les uns avec les autres, qui visent à, à précariser toujours plus notre avenir, eh bien, nous avons besoin de dire que des réformes heureuses sont possibles dans notre pays. Et donc, nous avons besoin, aujourd'hui, à gauche, plus que nulle part ailleurs, d'incarner cet espoir, parce que si nous ne le faisons pas, alors on risque de laisser une partie de la population se tourner soit vers l'abstention, soit vers le Rassemblement national. Et la candidature de Fabien Roussel, elle a justement pour vocation d'aller justement chercher ces gens, soit qui se fourvoient dans un, dans un vote d'extrême droite, soit qui se désengagent de la politique en leur disant oui, la chose politique, oui, l'engagement politique peut changer les choses et peut améliorer notre quotidien. J'entends, euh, Lé Léon, mais Yann, on sait que euh, Fabien est la personnalité euh, politique préférée des Français à gauche, et what else Est-ce que c'est suffisant d'être populaire pour convaincre et accéder au pouvoir, est-ce que c'est pas un peu un écran de fumée D'abord, il vaut mieux être populaire qu'impopulaire. Et, pas et faux. je pense que l'un des grands bénéfices de la dernière campagne présidentielle et les communistes, les militants communistes, ils sont pour beaucoup, c'est d'être désormais incarné, d'être un parti qui est incarné par une personnalité qui est populaire, qui est appréciée. Et par ailleurs. Si Fabien Roussel est apprécié, ce n'est pas simplement euh, parce qu'il a des yeux bleus et un beau sourire, c'est aussi euh, parce que ce qu'il dit correspond à ce que beaucoup de Français ressentent au plus profond d'eux-mêmes, l'envie euh, précisément de jours heureux, l'envie de perspectives positives pour notre pays, la conviction que la France mérite mieux que le sort qui lui est réservé aujourd'hui, la volonté aussi de redonner toute sa place au travail, de faire en sorte que le travail paye, de faire en sorte qu'on puisse être heureux au travail et pas d'avoir un travail abrutissant, comme c'est le cas de trop nombreux de nos concitoyens aujourd'hui. Et donc, je pense que cette popularité-là, elle traduit quelque chose de politique. Après, c'est vrai, il faut réussir à transformer cette popularité en vote. Faire en sorte aussi que la colère sociale qui s'exprime en ce moment puisse déboucher sur une majorité politique demain. Mais il vaut mieux le faire avec une personnalité populaire qu'avec une personnalité inconnue ou impopulaire. Alors tu parles d'accéder voilà, au pouvoir. Euh, Léon, question. Est-ce que tu penses, Lucas, je te le demande directement, est-ce que tu penses que la NUPES euh, est face à un plafond de verre qui nous empêche d'arriver au pouvoir Alors... La NUPES a permis, tout d'abord, on va dire ce que ça a permis. Ça a permis, certes, de faire perdre la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au président de la République, à Emmanuel Macron. En revanche, on a fait 25,6%. Toutes les forces de gauche étaient unies. Et on nous avait dit à ce moment-là que le, la simple addition de l'ensemble des forces de gauche permettrait de susciter un élan d'espoir parmi l'ensemble de la population et de gagner tout simplement l'élection et de permettre à ce que la gauche puisse gouverner dans ce pays. Bon, La preuve en est, les faits sont têtus. On a vu que, certes, la gauche avait gagné en nombre de places à, à l'Assemblée nationale, en nombre de députés, mais nous ne sommes pas parvenus pour autant à avoir une majorité dans notre pays. Et on a des sondages qui ont été publiés récemment et qui démontrent que, encore une fois, la gauche stagne à 25, 26%. On est au même niveau euh, sur les élections législatives, on est au même niveau que lors euh, de, des élections législatives précédentes, alors même que nous sommes en train de connaître une mobilisation sociale d'ampleur, nous ne sommes pas capables de euh, renforcer les rangs euh, de la gauche. Et donc, nous devons nous poser euh, les bonnes questions. Et parmi, celles, parmi ces questions-là, c'est comment on va permettre, justement, d'aller chercher celles et ceux qui, aujourd'hui, se mobilisent contre cette réforme des retraites, celles et ceux qui refusent en bloc ce projet libéral, mais qui ne se tournent pas vers la gauche. Et je pense que les... Euh, les graines que nous avons semées lors de cette élection présidentielle commencent à germer et le discours qui est porté par Fabien Roussel commence justement à être porteur d'espoir. Et lorsqu'on compare ces sondages avec les sondages justement qui ont été faits sur si l'élection présidentielle avait lieu demain pour qui vous voterez et qu'on voit que Fabien Roussel est à 5, 6, 6,5% selon les sondages, un an seulement après les élections présidentielles, et je dirais un an et demi après qu'il soit réellement connu, eh bien on dit qu'il y a un message d'espoir, et Fabien Roussel est le seul à gauche à progresser autant, et on se dit que justement c'est peut-être sur ce discours-là, ce discours d'une gauche authentique, d'une gauche populaire, que nous arriverons à reconvaincre la population de venir voter à gauche. Alors tu dis renforcer la gauche, on est aussi ici pour renforcer le Parti communiste français, euh, comment on vient au Parti communiste en 2023 Il y a la popularité de Fabien, mais là aussi, quoi d'autre bah, moi, on m'a toujours dit une chose que je pense vraie, euh, notamment en discutant avec des vieux camarades. C'est, enfin, je, je finis par euh, faire partie d'entre eux euh, puisque j'ai adhéré Encore. au parti <rire> communiste il y a une vingtaine d'années. Un C'est que on, on devient communiste en rencontrant d'autres communistes. Euh, on ne devient pas communiste en lisant des livres, on devient communiste en rencontrant des communistes sur des initiatives, en rencontrant des communistes qui font des choses. Euh, et donc je pense qu'on a besoin dans les semaines et les mois qui viennent de renforcer le parti communiste et on le fera avec des communistes qui sont euh, à l'initiative, qui mènent des initiatives de solidarité et qui rencontrent des gens qui se disent tiens, il euh, y a là des personnes qui me plaisent euh, parce qu'elles euh, sont euh, engagées. Euh, parce qu'elles euh, veulent euh, aider euh, leurs prochains, parce que ce sont des gens qui ont le cœur sur la main euh, et qui se battent pour euh, que le monde soit meilleur. Euh, et, et, et je pense que d'une certaine manière, le communisme est contagieux euh, et qu'on développera le parti communiste avec des communistes qui rencontrent euh, des gens. Et donc, on a vraiment besoin euh, que les communistes se déploient dans les semaines et les mois à venir et qu'ils proposent l'adhésion au parti communiste. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à adhérer au parti communiste. Encore faut-il qu'on leur propose de le faire et qu'on les accueille convenablement une fois qu'ils ont adhéré. C'est un peu les deux défis qu'on a pour, euh, pour les semaines et les mois à venir. Alors, il y aura un grand moment, et c'est ma dernière question à toi, Léon, il y a un grand moment, et à Yann aussi, euh, ça va être les élections euh, président, euh, européennes, pardon, présidentielles, c'était l'année dernière. Euh, ces moments de campagne électorale, c'est souvent aussi des moments de renforcement. On a fait pas mal d'adhésions pendant la campagne des présidentielles. Ça va être quoi, le message du Parti communiste On, pendant ces européennes Yann, tu as été candidat la dernière fois. On sait que c'est pas une élection très facile pour nous, euh, donc qu'est-ce qu'on trace pour ces élections qui sont dans un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, Léon. Bah, je pense qu'il faut qu'on continue sur la lancée que Fabien Roussel et que Yann Brossard avaient fait dès 2019 euh, sur cette reconstruction et sur ce discours euh, justement euh, atypique, je dirais, euh, sur le champ euh, politique. Et je vais prendre. Et je pense que les élections européennes, on dit souvent, et ouais, c'est pas l'élection des communistes, c'est compliqué, etc. Je pense que dans le contexte dans lequel nous vivons et encore plus au vu de la restructuration politique qui est à l'œuvre aujourd'hui et particulièrement à gauche, euh, nous avons une place. Euh, pleine et entière à occuper durant ces élections européennes. Je vais, dire, je vais prendre quelques, quelques exemples, mais aujourd'hui on a différents blocs qui sont en train de se constituer. On parle beaucoup du bloc américain avec l'existence aujourd'hui d'une forme de protectionnisme qui s'est installée depuis que biden est arrivé au pouvoir où du coup très concrètement on a des, des entreprises qui aujourd'hui délocalisent et relocalisent aux états unis on a des entreprises y compris européennes qui vont installer leur production aux états unis parce qu'ils vont avoir des aides et ils vont pouvoir accéder au marché américain on a le marché asiatique qu'on connaît qui est fortement concurrentiel et face à cela on a aujourd'hui une union européenne bah, qui se retrouve complètement euh, désarmée face à cette situation et on voit petit à à petit, finalement, notre tissu industriel euh, partir euh, à l'étranger. On voit aussi euh, notre agriculture disparaître. On a quand même un, un chiffre moi, qui, qui, qui, qui commence à, à, à se faire connaître, c'est euh, celle de la balance commerciale qui est déficitaire en France. Je veux dire, la France est un pays euh, riche de son agriculture, riche euh, de ses terres, de ses paysans. Et pourtant, depuis euh, l'année dernière, nous, avons un, nous importons plus de denrées alimentaires que nous en exportons. Et je pense que c'est... Euh, euh, essentielle. Et enfin, on l'a connu, c'est la question de la crise énergétique. Et aujourd'hui, l'Union Européenne est incapable de porter euh, une politique énergétique permettant à la fois de répondre à l'enjeu de produire une énergie, une énergie décarbonée et à bas coût. Et donc, je pense que toutes ces questions-là, elles vont devoir être posées. Et pour le coup, le Parti Communiste, nous avons des discours. La question qui se pose, c'est est-ce que nous devons... Euh, euh, la question qui doit se poser, c'est construisons une Européenne, justement, qui soit à l'image euh, de ce que Fabien Roussel a incarné durant cette élection présidentielle, qui est capable de parler de réindustrialisation, de retour à une, euh, une agriculture saine et souveraine dans notre, de, pour la France et euh, retoit une énergie euh, décarbonée et donc notamment avec un mix énergétique euh, nucléaire euh, renouvelable comme l'a proposé euh, Fabien Rousset. Ah bah, tout ça me paraît très bien. Merci à vous deux d'être euh, venus Merci, nous parler du congrès. Retourner travailler, nous on continue euh, l'émission, on va accueillir deux secrétaires départementaux, c'est un petit peu le fil rouge de ces émissions, on veut donner la parole aux, euh, aux camarades qui font vivre le parti localement, j'accueille deux camarades, un est secrétaire départemental d'un très beau département qui est le Doubs, et l'autre d'un autre département, Alors, je ne peux pas dire qu'il est... Qu il est Très beau, parce qu'en étant catalane, je risque d'être euh, euh, de perdre euh, ma nationalité, mais c'est l'Aude qui est quand même un très très beau département aussi. Je préfère prendre des précautions si je veux pouvoir retourner à Perpignan en toute sécurité. Alors bonjour Mathieu, bonjour Sylvie, bienvenue à l'émission du Congrès. Alors pourquoi on vous a fait venir euh, ce soir C'est... C'est que Fabien Roussel est venu dans vos départements respectifs dans le cadre du Tour de France qu'il a entrepris depuis le mois de septembre. Et j'avais envie de parler avec des gens qui ont accueilli Fabien de ce que ça avait donné dans leur département. Donc déjà, première question, là, quelques semaines après l'avenue de Fabien, c'est quoi vos impressions de sa venue dans votre département Vas-y Mathieu. Alors, merci pour l'invitation, Julia. Déjà, alors, les impressions là, quelques, effectivement, à un mois, à un mois de l'avenue de, de Fabien, bah, c'est. Euh, c'est effectivement un retour très positif de la part des camarades mais au-delà et euh, je pense que c'est ça qui a beaucoup marqué l'avenue de Fabien Roussel c'est que quand on est communiste on pense que quand notre secrétaire national vient sur notre territoire eh bien ça va être la fête des communistes et là ça n'a pas été ça, ça a été quelque chose de très large et on l'a vu alors la première quand on a rencontré les élus du département euh, où euh, il n'y avait pas que des élus euh, communistes, il y avait d'ailleurs une majorité d'élus non communistes qui étaient présents et on l'a vu aussi euh, le soir où euh, un nombre conséquent de personnes qui étaient là et la grande majorité des gens qui étaient là n'étaient pas euh, des communistes mais des personnes qui venaient là par euh, curiosité et avaient une volonté d'échanger et encore aujourd'hui on, on nous parle de cette journée comme une grande réussite en tout cas pour les gens qui ne sont pas forcément au parti. Pareil pour toi, Sylvie, tu as eu ce sentiment qu'il n'y avait pas que des communistes et que la venue de Fabien, elle parlait bien plus large. Oui, pareil, pareil dans d'Allode. Si je parle de, du moment avec vous sans tabou, il n'y a pas de problème. Il y a d'habitude, ça peut arriver qu'on fasse des initiatives, on est entre camarades, là, c'était vraiment loin d'être le cas avec vraiment un échange avec la salle sur des sujets vraiment très divers, voilà, puisque c'était euh, un peu le thème. Mais dans la journée ça, euh, Fabien avait, reçu, avait, avait pu échanger avec des pêcheurs, il a pu échanger avec des élus comme, euh, comme dans d'autres départements, et il a aussi échangé avec des, agré des viticulteurs, viticulteurs responsables, des caves coopératives, mais aussi des caves particulières, donc vraiment... Euh, beaucoup d'échanges et, et euh, il n'y a pas eu de mauvais retour. C'est toujours bien passé. Quoi. Voilà. Alors tu parlais justement de ces euh, fameuses soirées Avec vous sans tabou. Alors je vais expliquer un petit peu pour ceux qui nous regardent. Avec vous sans tabou, ce sont des réunions publiques euh, en format direct où les gens posent directement les questions à Fabien sans qu'on se soit préparé. Et Fabien y répond en toute franchise. La question qui est euh, la mienne, alors de quoi ça a parlé chez vous Qu'est-ce qu qu'on dit les gens qui étaient venus Ils ont demandé quoi à Fabien Sylvie, tu peux euh, franchement, c les c thématiques c'était il y avait tellement de il y avait tellement de thématiques là je pourrais pas en sortir une plus que les autres. Euh, non c'était vraiment très ouvert pas v... trop euh, réforme euh, de, des retraites ou c'était vraiment beaucoup plus large Non c'était vraiment très très large quoi. tous les sujets ont été abordés ça allait de l'écologie enfin, vraiment tous les sujets. Et toi Mathieu euh, dans le Doubs on parlait de quoi Alors on parlait euh, très largement et on parlait euh, on parlait vraiment de tout. Alors je suis remetté là par, par les camarades qui sont derrière les, les, les caméras. Non, mais on a parlé de tout. Et c'est vraiment ça qui a, qui a, marqué, qui a marqué ce moment-là. C'est que euh, alors on pensait parler des retraites, on, par, on pensait parler euh, du travail. Et puis finalement, il y a, alors on a certes parlé de ça, mais on a allé euh, aussi beaucoup plus loin et on a allé euh, euh, parler du quotidien. Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe dans vos vies concrètement Quand vous allez euh, sur le marché, eh bien, on, compte, euh, on compte de plus en plus nos sous. Et euh, c'est vraiment ça, c'est quelque part, et c'est ce qui est sorti après, euh, après cette, euh, cette rencontre euh, de Fabien Roussel avec vous son tabou, c'est qu'on nous disait, euh, eh bien ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un euh, qui a une envergure nationale de euh, notre quotidien, et pas simplement de gros sujets qu'on a du mal euh, parfois à, à voir et à, à imaginer. Dernière question pour vous deux. Congrès de Marseille, vous êtes ici depuis deux jours, ça débat beaucoup. Je le dis aux gens qui nous regardent, c'est très, très, très dense. On commence le matin à 9h et c'est non-stop. C'est quoi vos impressions, vous, là, de ces deux jours de congrès à Marseille dans le sud C'est bien pour les gens d'ici parce que c'est la première fois qu'on revient depuis longtemps. Sylvie euh, beaucoup de travail, c'est très très concentré. Euh, il faut être euh, vraiment attentif, être là tout le temps. D'ailleurs, on, on s'est échappé là, mais on va vite oui, y retourner Oui, je suis désolée, je suis désolée. À, à, à participer au, au débat et aux échanges avec nos camarades. Voilà, donc vraiment, euh, et on sortira de là lundi euh, renforcé, je pense. Et toi, Mathieu, j'ai cru comprendre que les conditions d'accueil étaient un petit peu euh, difficiles, euh, alors qu'on est dans un haut euh, phareau à Marseille. Mais à part ça, à part ton confort personnel, qu'est-ce que tu penses de ce congrès Oh mais non. Alors effectivement il y a un petit souci de table, mais bon c'est pas grave, on peut on peut s'échapper à quelques endroits pour pouvoir écrire et préparer les choses. Alors euh, ça va. Voilà. Mais par contre mon ressenti c'est alors euh, c'est déjà effectivement c'est très studieux que, comme tu le dis et euh, c'est riche. Mais euh, ce qu'on peut voir est la vraie différence, moi c'est mon troisième c'est mon troisième congrès. Et ce qu'on peut voir là maintenant c'est euh, une vraie un vrai renouvellement un renouvellement avec de la jeunesse et on le voit à chaque intervention, je pense que à la fin il y aura une moyenne d'âge des intervenants, mais ça fait plaisir de voir un parti communiste qui n'est pas moribond mais qui est sur une phase ascendante où on voit une jeunesse qui a envie de s'investir, qui a envie de faire bouger les lignes et c'est ça qui fait, qui fait du bien, on parle de jeunesse, de travail et ça, ça fait bien longtemps qu'on qu l'espérait et là c'est le congrès où on en parle le plus. Merci à vous deux. Si vous passez par Besançon, Narbonne ou Carcassonne, n'hésitez pas à les contacter pour rejoindre le PCF et retournez donc dans l'hémicycle pour suivre la suite des débats. Merci, merci. Mathieu. Merci, merci Sylvie. Merci Julien. Alors merci je Julia. vous l'ai dit, je le répète, vous pouvez passer par là, quoi. Ça, hop. Je, je, nous sommes à Marseille. Est, euh, on est très contents d'être là. Et ce matin, nous avons eu la chance d'avoir le maire de Marseille qui est venu nous dire quelques mots d'accueil. Ça a été un grand moment parce que vous savez qu'il y a des élus communistes qui participent à la majorité ici dans cette belle ville de Marseille. Je vous propose de découvrir un petit extrait des mots que nous a donné Benoît Payan. Et tous, de maison en maison, d'usine en usine. De rue en rue, en dialoguant avec les citoyens, avec la confiance que vous procurent les batailles que nous avons menées. Travaillez pour notre cause, qui est la cause de la paix, de la liberté, du travail et du progrès de la civilisation. Chers camarades, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus chez vous, un siècle après votre premier congrès à Marseille, et faisons le vœu que dans un siècle, encore, nous marcherons ensemble. Je vous remercie. Benoît Payan donc, mais tout au long de ce congrès, nous avons eu euh, des personnalités invitées qui sont venues euh, euh, s'exprimer ici et rencontrer les communistes. Et j'en accueille une d'entre elles, on est très fiers. Il vient d'être élu, c'est un jeune élu, on peut dire ça comme ça. Il est administrateur de la CGT depuis une semaine. C'est le patron de la CGT des cheminots, Laurent Brun. Merci d'être avec nous. Ma première question, elle est toute simple. Quel message es-tu venu apporter aux communistes en tant que représentant de la CGT Alors, en tant que représentant officiel de la CGT, le message d'abord, c'est euh, bon congrès aux communistes. Voilà, ça c'est un message fraternel. Euh, et ensuite, le message, c'est aussi euh, nous avons besoin de partis à gauche qui soutiennent les revendications des salariés forts. Et donc, j'espère que euh, le congrès du Parti communiste lui permettra de se renforcer. Alors, Sophie Binet, elle a, Sophie Binet a laissé un message aussi, un message audio, enfin vidéo, pardon, parce qu'elle ne pouvait pas être là, en disant, on assiste au plus grand mouvement social depuis 60 ans, ça ne peut pas rester sans réponse politique de la part du gouvernement, et à la fois, donc, quelle est l'issue, on en est où du mouvement social, on est en pleine crise politique, quelle est, toi, ta, ta vision de la situation à 3-4 jours du, de la 12e journée de mobilisation ben, on a trois mois de conflit social euh, intense dans le pays avec euh, une opinion publique qui ne dément pas son soutien non seulement euh, à ceux qui s'opposent à la, à, la, à, la, à, la, à la réforme, mais en plus euh, soutient à la grève, soutien euh, au blocage de l'économie, etc. etc. Euh, donc un conflit social qui a une ampleur effectivement inédite et malgré tout un gouvernement qui est dans une, une fuite en avant permanente, une... une une dénégation complètement de la, de la réalité et une volonté de passer outre. Et donc, euh, bah, où on en est dans euh, l'enlisement euh, du gouvernement, dans ses propres contradictions euh, Un gouvernement qui n'a plus d'interlocuteur euh, politique dans l'opposition, puisque les partis de gauche ont refusé de discuter d'autre chose que les retraites. Un interlocuteur qui n'arrive pas à fracturer l'unité syndicale, euh, et qui n'arrivent pas à passer d'autres sujets avec les organisations syndicales que celle des retraites. Donc, euh, pour l'instant, on a tendance à considérer que c'est le gouvernement qui est dans une impasse. Et donc, il faut maintenir la mobilisation et la, la deuxième journée à cet objectif-là. Alors, il y a une autre perspective aussi. On verra dans quelques jours si euh, le Conseil constitutionnel valide la, la possibilité d'un RIP. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, elle est peut-être un peu technique pour les gens qui nous regardent, mais c'est quoi l'articulation entre le mouvement social, qui est un blocage économique du pays, et le RIP, qui est plus un processus politique de long terme. Le RIP, c'est euh, la possibilité, avec 4,8 millions de signatures, d'avoir un référendum sur euh, la retraite, euh, l'âge de départ euh, à la retraite. Donc comment, toi, tu vois l'articulation entre mouvement social et RIP — D'abord, il y a eu plusieurs étapes dans ce mouvement social. Il y a eu l'étape des journées d'action. Ensuite, il y a eu l'étape de la période de la grève reconductible. Tout ça nous amène à quoi Nous amène au fait que le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée pour voter la réforme. Et donc quel peut être l'arbitre, le juge de paix, justement, dans une crise sociale C'est la population. Et donc depuis le début, on parle de référendum. Par un, un certain nombre de tactiques. Le gouvernement a empêché que le référendum soit décidé à l'Assemblée euh, comme c'était euh, euh, proposé. Il y a aujourd'hui une nouvelle possibilité qui nous est offerte. On espère quand même qu'il retire son projet avant d'en arriver au référendum, parce que c'est un processus long. Mais en gros, la nouvelle phase de, de, de la lutte qui articule le politique et le syndical, c'est pour nous de dire euh, on a occupé les entreprises par la grève, demain on va l'occuper par la démocratie, en organisant les bureaux de vote dans les entreprises, pour savoir si, oui ou non, les salariés sont favorables à la réforme. Et, et on verra si ce gouvernement... Euh, continue son entêtement et, contre, enfin, dans une posture absurde, continue à maintenir sa, sa logique. Voilà, l'articulation, elle, elle, elle, elle est naturelle. Occuper les usines avec, par la démocratie, c'est une super belle formule et qui m'amène à ma dernière question. Tu me disais avant l'émission que la CGT a fait 18 000 adhésions. 18 000, c'est énorme. On sait que les mouvements sociaux sont des périodes de conscientisation des salariés dans le pays. Alors on voit ce, ce mouvement vers les syndicats, on a plus de mal à voir le mouvement vers les partis politiques, bon, même si au Parti communiste, nous, on, nous faisons bon nombre d'adhésions. Comment tu vois, toi, cette articulation, là aussi, entre mouvement syndical, perspective politique, conscientisation, que, qui sont propres à ces, mouvements, à ces moments pardon, de mouvement social alors je pense que le, le premier élément très positif, c'est que qu'une grosse partie de la population qui se détournait un peu des organisations en tant que telles, se rende compte que quand on a des structures organisées, c'est nécessaire pour mener la lutte. Et euh, chez les jeunes, dans les entreprises privées, on a beaucoup de structures qui se créent. De, de, de, de syndicats ou de bases syndicales qui se créent, parce que finalement les salariés se rendent compte que bah, pour organiser une journée de grève, il vaut mieux savoir comment faire, il vaut mieux être préparé à le faire, il vaut mieux avoir les informations être dans la boucle, euh, et donc il faut être organisé. Et donc ça, ça amène euh, au nombre d'adhésions de, de, de, qu'on qu réalise. Euh, ensuite, je pense que le, le deuxième, la deuxième situation c'est que beaucoup de, de, de gens qui ont, qui ont manifesté étaient euh, et, et dans leur premier conflit social et se sont dit que manifester massivement, ça suffirait à faire comprendre au gouvernement qu'il était dans l'erreur, etc., etc. Et ces gens-là, pour une bonne part, se rendent compte que le gouvernement a tout à fait compris qu'il était en désaccord avec la population, mais l'assume. Et que ce gouvernement il est dans une bataille, bah, une bataille de classe, hein, voilà, une bataille, de, de, il défend d'autres intérêts que les intérêts de la population. Et donc, le recours, c'est quoi bah, Une partie de la population va se tourner vers le, le défaitisme, l'abandon le, le, le, le, le, de, de la bataille, mais quand même, ce n'est pas la majorité de ce qu'on peut voir. Et donc, l'autre partie va se poser la question. Quel est le recours Et le recours, c'est d'être organisé, de peser sur ce qu'on peut. Donc, par exemple, contraindre l'organisation de référendums, mais aussi euh, peser sur l'économie, euh, s'organiser euh, pour euh, mener des blocages, mener des, des, des, des grèves, etc., etc. Et donc, on réhabilite d'une certaine manière la nécessité d'être organisé. Et je pense que la prise de conscience, c'est ça. C'est de dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un sujet démocratique où on est dans un débat à égalité entre le gouvernement et la population, le gouvernement les élus, le gouvernement avec les syndicats. Il n'y a pas d'égalité. Il y a un camp contre un autre. Il y a des intérêts contre d'autres. Et donc, il y a besoin de, de, de s'organiser pour défendre les intérêts des salariés, défendre les intérêts de, de la population. Euh, évidemment, s'organiser au niveau syndical dans l'entreprise et probablement s'organiser au niveau politique aussi pour l'alternative. Parce que quand on parle de référendum, quand on parle de censure au gouvernement, le gouvernement a évité la censure de, de très peu. Ben, si on censure le gouvernement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de le remplacer. Et le remplacer, forcément, ça, c'est du rôle des partis politiques. Donc, euh, pour que tu... Tout le monde sache, nous postulons au remplacement du gouvernement, au cas où le message n'était pas passé. Merci beaucoup, Laurent. Bon courage dans tes nouvelles responsabilités, parce qu'il y a à faire. Et on a été ravis de t'accueillir ici, dans cette émission, mais plus largement au Congrès du Parti communiste. Merci, eh ben, merci à toi, à Laurent. Quant à nous, on se retrouve demain à 11h pour l'émission La matinale du Congrès et à 19h. Et d'ici là, portez-vous bien.